Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle mini-capsule consacrée ici à la résolution d'inéquations. Alors on va voir un exemple simple, sans piège, pour vous montrer que finalement il n'y a pas de grosse différence entre une résolution d'équation et une résolution d'inéquation. On va prendre l'exemple suivant, 5x-2 est supérieur ou égal à moins 1 plus x. Alors la seule différence ici avec une équation classique, c'est le symbole au milieu. Au lieu d'un égal, on a un symbole de comparaison, ici le symbole supérieur ou égal. Pour la résolution, maintenant, ça va se passer comme pour une équation. On va essayer de placer tous les x d'un côté et tout le reste de l'autre côté. Donc ici, je vais commencer par annuler mon plus x à droite en lui ajoutant moins x. Mais tout comme pour une équation, si je fais moins x à droite, je suis obligé de faire moins x à gauche aussi. Donc à gauche, mon 5x moins 2 va se transformer en 5x moins x moins 2, donc 4x moins 2. Et à droite, moins 1 plus x moins x devient moins 1. Ensuite, je vais faire passer le 2 de l'autre côté. Donc à gauche, on l'annule en faisant 4x moins 2 plus 2. Et à droite, de ce fait, on est obligé de rajouter plus 2 aussi. On se retrouve donc avec moins 1 plus 2, 1. Soit donc notre inégalité, 4x supérieur ou égal à moins 1. Alors comme pour une équation, il faudrait maintenant diviser par 4 des deux côtés pour se retrouver avec x tout seul à gauche. Et c'est là qu'on a une différence avec les équations. Dans une inéquation, quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre, il faut toujours regarder si c'est un nombre positif ou si c'est un nombre négatif. Alors ici, 4 est positif, donc on peut diviser par 4 sans rien changer dans l'inéquation. Dans la prochaine capsule, je vous proposerai un exemple avec un nombre négatif pour qu'on voit ce qui se passe. On va donc arriver en divisant par 4 à une résolution de notre inéquation. Pour que 5x 2 soit supérieur ou égal à moins 1 plus x, il faut que x soit supérieur ou égal à 1 quart. Alors comme d'habitude, on va essayer de vérifier au brouillon ce qu'on dit pour être sûr qu'on n'a pas fait une petite faute d'inattention quelque part, surtout pour les inéquations. Euh, confondre les signes ou se tromper de signes, ça va très vite. Donc je vais suivre ma solution ici et prendre un nombre x au hasard tant qu'il est supérieur à 1 quart. Donc ici, je vais choisir x égale 2, par exemple. Dans ce cas, 5x moins 2, c'est égal à 8. Hein. 5 fois 2, 10, moins 2, 8. Et moins 1 plus 2, c'est égal à plus 1. 8 est bien supérieur ou égal à 1. Donc, le résultat qu'on a trouvé vérifie notre inéquation. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas trompé quelque part dans le calcul, mais ça veut au moins dire qu'on est sur la bonne voie. Surtout, si votre vérification n'est pas bonne, là, ça va vous confirmer qu'il y a une erreur et qu'il faut refaire le calcul. Alors, dernière chose à faire, écrire correctement la solution en utilisant un intervalle avec des crochets. On veut écrire, du coup, tous les nombres supérieurs ou égaux à 4, c'est-à-dire l'ensemble des nombres situés entre un quart et l'infini. Dans l'inéquation, on a un supérieur ou égal, donc notre 1 quart sera inclus dans la solution. On va donc l'écrire avec un crochet fermé. L'infini, par définition, on l'accompagne toujours d'un crochet ouvert. Notre ensemble de solutions ici, pour cette inéquation, sera donc l'intervalle 1 quart plus l'infini, avec un crochet fermé sur 1 quart et ouvert sur plus l'infini.